Et bienvenue à toi dans cette vidéo. On va voir un nouvel épisode de Dr. Log. Dans Dr. Log, on prend les logs d'un abonné et on lui donne un maximum d'astuces. Aujourd'hui, c'est Thor le démon. Et Thor le démon, je te le présente ici, il joue des donc il a fait que de l'héroïque avec sa guild Effectivement ils sont un petit peu en sous-effectif De ce que j'ai pu voir sur ses logs Mais peu importe, il y a déjà pas mal d'astuces Pas mal de trucs qu'on peut lui dire, en plus il le joue depuis un moment On peut voir il a 14 kills sur hurlel, 12 sur Altimer, etc, donc les boss il les a Ce c est, il a eu l'occasion de faire Différentes stratégies, différentes techniques Il a 77 en moyenne Ce qui est pas mal Donc Il y a, il y a pas mal de bases qui sont pas mal Mais il y a beaucoup de pistes d'amélioration Et pour m'aider, j'ai ramené Oti Oti de donc je te présente son personnage également par ici. Donc il s'est ramusé un petit peu dernièrement également à refaire quelques logs parce que qu'il est également dans ma ligue, dans ma guilde, donc on est en 9 sur 10 mythiques. Donc bon, il a pas eu trop le temps de retaper, uh, retaper un petit peu les boss, mais comme tu peux le voir, uh, il maîtrise uh, très très bien sa classe, son cycle, etc. Et il va nous aider dans cette vidéo et il va aider, t'aider, tord le démon. Bienvenue à toi, uh, Oti. Yo yo yo. Alors, Oti. Tu, me, tu vois, t'as as regardé un petit peu les logs au préalable et tu m'as dit que tu préférais qu'on s'attaque à trois boss. Dans un premier temps, Destroyer, parce que c'est le, le, bah, le boss par excellence qui met le mécanique, mono, etc. Évidemment, ensuite, on aura Forge Point qui permettra également de voir l'opti, les cycles, est-ce qu'il y a un bon setup, etc. Et en troisième boss, le boss dk 1 p par excellence, une des raisons pour lesquelles le dk 1 p est aussi incroyable, si ce n'est 30 000 autres raisons, parce que c'est actuellement top 2 dans le jeu vidéo sur 9.0.5, Denatrius lui-même c'est ça voilà bon, on va se focaliser vraiment sur euh, sur destroyer parce que c'est un boss poteau donc euh, c'est très intéressant de voir le cycle les rotations le pool euh, slot twist parce que euh, c'est un très gros moyen de, de voir si euh, pareil tu, tu cycles bien si euh, les setups sont très bien préparés pour les pilars si tu as la bonne opti, le stuff les bonnes stats et euh, puis des natrius, hein, parce que c'est vraiment euh, le boss des décimpi, une énorme P1, une très grosse P2. Et euh, pareil sur, euh, sur la P3. On est capable de faire de, de très très bonnes choses sur ce boss. Et bah let's go. Euh, on se fait un petit destroyer alors du coup T'avais le log du 30 que tu voulais prendre Il a fait des parts à 67%, mais euh, niveau e-level, en fait, normalement, tu es capable de faire bien plus que ça. Oui, effectivement, en e-level, e e il, a, il a un petit peu. Bah, ouais, c'est également ce qu'il disait dans son message. Ouais. Ouais, carrément. Et du coup, si tu vas dessus, on peut regarder déjà un petit peu le, les, euh, le choix des. Tu sais, genre dans le sommaire, euh, le choix des talents. Déjà, talents. Qu'est-ce que tu en penses des talents qu'il a pris euh, pour le fight en mono Alors, euh, pour le choix des talents, c'est euh, les talents que tu as en mono cible. <rire> Donc, euh, tous serviront. C'est un apport de environ euh, 250 à 300 de DPS. Donc, c'est une petite goule qui va taper en continu sur ta cible. Mm -hmm. Le champ Crimpie, qui est obligatoire, parce que tu vas venir augmenter les dégâts euh, de 12% de tous tes serviteurs sur ta cible. Et puis, tu vas appliquer aussi la peste, donc c'est très très bon. Asphyxie, ici, on s'en fiche un petit voilà. peu, donc euh, voilà, whatever. Mm -hmm. l'exécute, Le, donc euh, classique. Toujours ouais, exécute. Tu il y a quelque chose qui me dérange, c'est euh, la marche euh, spectrale. Sur ce raid, euh, le dk impie n'a pas besoin de mobilité. Donc on va plutôt privilégier euh, le talent qui est euh, sur notre AMS, qui augmente euh, bah, en fait, les, le, les dégâts que tu peux absorber par l'AMS et aussi son temps euh, d'activation. Et du coup, ce que tu fais, c'est que grâce il les boules sur Destroyer, tu, tu restes dedans et tu mets l'AMS Exactement, c'est ça. Ouais. On va le voir après, on va voir s'il va le faire, mais, euh, dans, si tu veux, dans ce, dans ce raid, le talent de la MS est super fort. C'est même, mmh. c'est vraiment très, très broken. Et que ce soit en héroïque ou en mythique. Tu vas pouvoir ouais, mitiger là, mmh, tous les dégâts, ce qui vraiment les, euh, tout ça. Donc vraiment, marche spectrale, on... il faut qu'on s'en passe. Clairement, on s'en passe. Ensuite, le pacte impie, donc qui est obligatoire, et euh, pareil pour l'armée des damés. C'est euh, les, les talents euh, mono-cible mmh. par excellence. Ça roule. Et niveau stats, du coup, on peut voir qu'il a pas mal de mastery, il a quand même pas mal de haste, hein, Beaucoup de crits et, et encore de la versa. Là, là j'imagine également qu'il a équipé euh, e level le plus haut, mais euh, dans l'absolu, euh, de toute façon, tu vas chercher mastery en premier et hâte en deuxième, non Alors c'est ça, en... là de ce que je peux voir, si tu veux, il a un setup qui serait correct pour faire du Mythic+. plus. Ouais, ça. Mais, ouais. Mais pas faire du raid. C'est-à-dire que en mastery, il est, il est parfait. Il a autant de mastery que moi. Bon, je suis à peu près dans les 820 mais clairement, quand tu as un décapi, tu vas venir chercher les 800 de mastery. OK Donc ça représente à peu près 55 de mastery en en en pourcentage, mmh. bon, tu à mmh. 55%. Et en hâte, tu dois euh, aussi venir chercher à peu près euh, la même chose en hâte qu'en mastery. Donc, euh, clairement, il lui, manque, euh, il lui manque 300 de hâte, si tu veux. Il okay. y, y a des stats qui sont à prioriser. Donc, il ouais, donc cherche un peu de hâte et retient un peu de crit. C'est ça, parce que le critique, si tu veux, euh, en mono-cible, c'est... Sur un fight qui est long, c'est pas ce que tu vas chercher. Surtout que, d'autant plus qu'il joue avec, euh, avec euh, Forge, euh, il joue avec la Forge, donc euh, tu vas avoir un buff déjà de critique mmh. qui est énorme et tu n'as pas besoin en mono d'avoir autant de critiques. Et plutôt privilégier de la hâte. Tu recommanderais de jouer ce lien d'âme là, toi, pour du mono en fait, ce, ce lien d'âme-là, je suis, euh, j'essaye de, de pas mal m'entraîner avec parce que euh, c'est un DPS qui est, euh, c'est un apport de DPS qui est pas mal en monocype, qui est vraiment euh, très très fort. Mais euh, je considère, alors j'ai pas regardé énormément de, euh, j'ai pas regardé vraiment les, tu sais les tableaux Excel qui nous disent voilà, t'attends, tant tant ou telle chose. Mais euh, clairement, si tu joues avec Emeni ou avec euh, celui-là, donc qui est Forjos, clairement c'est kiff-kiff, tu vois. Ça dépend juste de, de ton cycle. Si tu fais des cycles parfaits, tu peux te permettre de jouer avec euh, ce, euh, ce lien d'âme. Parce que euh, ce lien d'âme ne te donne pas euh, accès à une réduction de euh, ton armée des damnés. Avec, euh, ouais, ouais, ouais. Donc, donc clairement, si tu as un cycle parfait et tu t'estimes que tu fais de très très bons setups, tu peux partir là-dessus et tu as un énorme gain de DPS toutes les minutes. Ouais, ça c'est vraiment, vraiment carrément Carrément, ça marche donc là, en termes de petits, en termes de leg, du coup, il jouait quel leg euh, ici Celle sur le voile mortel Ouais. C'est celui sur Donc le ça, voile mortel. c'est la leg mono par excellence, quoi C'est ça. Sur du pur mono, on va privilégier, euh, privilégier le voile mortel. Alors, je dis mono, mais c'est aussi euh, double target, tu vois mmh, ouais. Ça va ouais. être vraiment Genre, euh, genre altimor, ouais. Genre euh, altimor et encore. C'est-à-dire que euh, si euh, on place... Euh, ça dépend de la strat, en fait, si tu veux. Si on place une BL sur la p 2 pour aller très, très vite... Clairement, euh, la sombre transformation va être largement au-dessus, parce que tu vas venir euh, faire un Mass Grip, et tu vas pouvoir spam tranquillement ton épidémie et mettre un énorme burst. Que, euh, donc, euh, c'est assez kiff-kiff. Mais euh, par excellence, Voile Mortel, Sur Destroyer, c'est très très bon et c'est ce qu'il faut garder. Carrément, carrément, ça marche. Du coup, ensuite, est-ce qu'il y a déjà des trucs euh, au niveau de... De toute la longueur là, du fight qu'il a pu faire, où tu peux voir, je sais pas, par exemple, sur euh, des uptime, sur euh, de la, le graphe de dégâts. Tiens, déjà, tu vas sur damage done. Est-ce que le graphe de dégâts, quand tu le regardes, euh, est-ce que pour toi il fait sens Est-ce que, euh, par exemple, euh, moi, un truc que je vois souvent, hein, donc je sais pas si c'est le cas ici, ça m'a l'air d'être un peu le cas, c'est que ça remonte, ça devrait à un moment remonter à peu près comme au début, sauf s'il n'y a pas de BL évidemment. Mais ouais. euh, là, par exemple, en bleu, effectivement, il y a eu la BL à l'open, donc c'est normal qu'il monte plus haut. Mais est-ce que ouais. derrière le graphe il te semble pertinent Est-ce que les recédés te semblent être, être mis au bon moment quand tu regardes comme ça ou pas Alors, quand je regarde comme ça, clairement, pour moi, si tu veux, un pool comme ça, j'aurais dit, bah, ça se trouve, il n'y a peut-être pas la BL. Parce que le dk qui a un P, il a un pool qui est monstrueux, OK Donc sous une BL, tu peux aller euh, vraiment au-dessus, surtout avec un e-level 222. Lorsque je regarde le pool, je me dis que bon, il y a peut-être quelque chose à revoir sur le pool. Ensuite, sur la globalité du fight, sur Destroyer, je vois des trous et ça, c'est pas, euh, pas, euh, pas vraiment correct. C'est-à-dire que sur Destroyer, tu dois avoir 100% d'active time avec euh, ton DK. Donc, déjà, ouais. si, si je vois des trous comme ça, c'est qu'il y a un petit problème. C'est qu'il a sûrement dû se déplacer pour aller poser une orbe. Ou alors, euh, lors des consumes, il n'a pas dû utiliser ses voiles mortelles, ou alors euh, des, euh, il n'a pas dû refresh son dot de euh, peste virulente. Mm -hmm. D'ailleurs, si je le vois, y il n'en a, a même y a pas mis. Tu vois. Donc il a un uptime de 83, qui est sûrement dû au fait qu'il a dû euh, mettre euh, que des chancres. Donc ça, c'est un, un uptime classique. On va euh, privilégier le fait de ne pas mettre, de euh, d'appliquer... Euh, la peste mm -hmm. virulente en claquant une rune, parce que tu Bien vas sûr, augmenter ouais. potentiellement ton DPS, ouais. et tu vas laisser ton champ le faire. Sauf que sur un fight comme Hungering, tu peux refresh ton, tu peux refresh ton... ton DOT lorsque t'es en consume, parce que ton DOT, qu dot tu peux le mettre à distance, mm. donc c'est un très bon moyen de, ga de gagner de l'active time. Ouais. Et, euh, et puis voilà, pareil sur le voile mortel, tu vas pouvoir le faire lorsque lorsque tu es loin, bah, tu vas claquer tes voiles mortels. Carrément, ouais, ouais, c'est vrai. Hein. Cette règle-là est effectivement vraie sur POTO, de ne pas refresh la peste virulente par rapport au chancre petit. De toute façon, il va revenir vite et que tu auras un bon up time mais effectivement, dans une mesure où tu dois t'écarter du fight, bah, tu, remets, tu remets ta peste, tu remets des trucs, ça, on va le voir un petit peu, de comment tu peux optimiser ton déplace, quand tu dois te déplacer, et comment éviter de te déplacer également, mais ça, on va le voir, on va le voir juste après. Ouais. Je te propose de regarder euh, déjà l'open, donc le pool. Ouais, bien sûr. Ouais. Voir ce qu'il va faire un petit peu. Ouais. Je vais t'expliquer en fait directement le, le pool optimal et euh, je vais te montrer pourquoi là on, on a déjà une grosse erreur sur, sur, ce, sur ce début ouais. de a carrosse le coréen. Ok donc en fait ce que tu peux voir c'est que au début du pool tu dois toujours euh, balancer ton armée des morts à 0 secondes Parce qu'il faut savoir que lorsque tu cliques sur ton armée des morts, lorsque tu vas à la caste, tes ghouls tapent déjà, même si elles ne sont pas sorties du sol. Mmh. Donc, euh, le fait de euh, mettre une armée des morts euh, plus tard, ou alors la pré ça n'a pas vraiment d'intérêt. Parce que tu vas perdre 4 secondes de DPS si tu la si tu la cast Donc voilà. Mmh. Potentiellement, un bon pool de DK, tu balances ton armée des morts au pool. Tu vas venir euh, lancer une une... Euh... Une, une strike qui va proc euh, double, double, double blessure ou triple ouais. blessure. Bien sûr. Et là, c'est un petit peu, c'est un petit peu euh, à notre guise, c'est à dire que tu peux terminer ton pool par, euh, par un chancre et une tr sombre transformation, sachant que le chancre se met toujours avant la sombre transformation. Donc là, c'est un petit peu comme on veut Ici, on va mettre le chancre plus tôt, parce que tu vas venir faire proc les 12% de dégâts supplémentaires sur les serviteurs. Donc, la mettre assez rapidement, c'est potentiellement très très bien, parce que tu vas au venir augmenter les dégâts de ton armée. Okay. Ensuite, si tu mets une sombre transformation juste après, en fait, c'est la règle, tout simplement. Si tu viens augmenter les dégâts de tes serviteurs, bah, tu viens booster ton serviteur euh, avec la sombre transformation. Tu vas ouais. venir faire POC ton pack Timpi, mm -hmm. ouais. donc euh, clairement, c'est euh, l'open euh, idéal. Ensuite, tu vas revenir faire une streak, parce que tu veux aussi euh, balancer ton apocalypse. tu es obligé de balancer une apocalypse qui est euh, maxée, donc euh, qui a quatre blessures purulentes. Donc tu es obligé d'avoir tes 4 blessures et euh, jamais mettre une apocalypse si t'en as pas 4. Donc ici, bon, c'est euh, dans les top players, donc euh, lui, il joue avec euh, la cloche, donc énorme apport de DPS sur l'armée des morts avec la Mastery, parce la que la Mastery, tu ouais. proc les dégâts de tes ghouls, mais vraiment, euh, c'est énervé, ça scale énormément. Donc voilà, typiquement, un bon open, tu fais une armée, tu peux faire une double strike, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc tu peux faire armée, double strike, impie sombre transformation, trinket, et plus une, euh, une pré-pote. Tu peux ouais. faire une pré sur un pool comme ça. Donc là, on est sur un franche-point. Donc euh, la pré-pote, il va la garder sur un pilar. Mais la pré-pote se met en même temps que ton trinket. Bah, tu mets en même temps que tout. Hein. Si as, en plus, tu une belle Open. C'est hein. parti. Exactement. C'est parti. Tu balances la pré le trinket, le racial. Tu, tu mets vraiment tout. Et tu termines toujours ton open par ton apocalypse et une lampe. Et ta membrane. Ouais. C'est ça. Alors le sort du nécro, là il l'a utilisé à ce moment-là, c'est... Tu... En fait, c'est un petit peu à ta guise. Sur un pool, tant que tu, euh, tant que tu, euh, tu, tu gardes bien en, en, en tête que ton chancre, il est bien avant ton, ta sombre transformation, et là tu vas pouvoir mettre une apocalypse, il faut que tu gardes en tête que si tu mets un nécro juste avant, il n'y a pas de problème. Tu vas venir gérer une histoire d'overcap que, que je vais expliquer tout à l'heure. Mm. Donc voilà, le pool idéal, c'est celui-ci. Okay. Si, euh, si on regarde du coup sur le sien, bon, on est un petit peu, euh, un petit peu euh, en désordre. La règle du chancre impi et de la sonde de transformation, elle, elle est respectée, mais euh, le, le problème, c'est que si tu chancre impi avant ouais, ouais, tu de peux en mettre ton armée des morts, en fait, ouais. tu vas perdre 4 secondes potentiellement de, de DPS, mmh, mmh, en fait. Si tu veux, le, le temps qu'ils mettent tous ces CD, bon, ça retarde son pool, ça retarde tout ça. L'Apocalypse, elle est, pas... est mise Ah si, elle est mise après, ouais, d'accord. Ouais. L'Apocalypse ouais. est mise après. Ouais, ça marche. Mais, euh, mais voilà, donc, de en manière fait, générale. Il y, a la... il y a quand même les bons sorts sur les 7 secondes. C'est juste que l'ordre, tu peux un petit peu l'optimiser ici. Tu peux l'optimiser. C'est un petit apport de dépense vraiment qui est minime. Parce que si tu veux, moi, quand je, quand je fais un open. Des fois ça m'arrive de dire putain j'ai fait de la merde à mon open mais mon open est énorme tu vois mmh. mais euh, tu peux améliorer ton open tu vois Alors du coup pour la suite du pour la suite du fight Tu as euh... Tu as un site assez classique Donc euh, de toujours faire proc une strike voir le nombre de blessures qui, qui a pop sur ta cible et de euh, gérer tes frappes du, fr... du fléau donc, mm -hmm. tu vas mettre frappe purulente, tu regardes le nombre de, de blessures et tu vas en conséquence, tout en burst, gérant, euh, ouais. tu vas le burst, tout en gérant euh, ta double ressource. Ouais. Bon, ça, ça c'est fait, hein. de toute façon, quand il a les voiles mortelles, il les met. Voilà, alors a du beaucoup, coup. Avec la légendaire, c'est logique. C'est ça, donc il y en a beaucoup. Par contre, là, il euh... là, y a une première question, effectivement. Là, il y a un gros. Là... Là il y a une première question, alors je connais le fight dunkering en HM, à 30 secondes c'est là où tu vas te venir poser la boule. Donc en tant que DK, déjà là il y a une très très grosse erreur, c'est que euh, tu ne vas pas sauter ta boule. Donc tu perds déjà énormément de DPS. Alors je m'explique. Tu vas perdre du DPS parce que tu ne seras plus au cac du boss, donc le temps que tu ailles poser ta boule à l'autre bout de la salle, tu ne vas plus taper le boss. Je vois ici que tu ne vas même pas mettre de voile mortel ni de refresh dot, donc tu perds de l'active. Ouais. Et en plus de ça, tu perds du DPS parce que lorsque tu vas activer ton AMS, tu vas générer de la puissance runique en fonction des dégâts que tu as absorbés. Donc si tu absorbes potentiellement 20k de dégâts, tu vas proc, je sais pas, peut-être entre 20 et 30 euh, de puissance runique, donc ouais. potentiellement une voile mortelle. Exactement, en fait il faut un peu voir ça comme un toucher du karma, en fait il y, y, y a plusieurs règles, quand tu es DPS, il est de ton devoir d'essayer de te prendre un max de dégâts dans la limite où tu ne vas pas mourir, enfin en gros, en tant que DPS, ton but c'est de chercher à avoir un maximum de temps actif sur le boss, et si tu arrives à le faire sans mourir, bingo, c'est la bonne réponse, quitte à prendre quelques dégâts, tu vois avec tes healers si c'est vraiment problématique Mais dans la plupart des cas, te de prendre quelques dégâts Si tu arrives à continuer à gratter sur le boss C'est complètement value et c'est quelque chose Qu'il faut que tu cherches à faire En plus comme il dit, c'est un peu comme le karma C'est à dire qu'en plus si arrives à absorber des dégâts avec C'est bingo, du coup ça te génère en plus de la paire Donc imagine, tu gagnes 8 secondes sur le boss Et en plus de ça, tu gagnes de la puissance runique C'est ça, c'est ça, c'est clairement ça C'est à dire que là pendant euh, Voilà pendant 8 secondes, tu vas devoir faire des déplacements. Le DK est très peu mobile. Donc, ici, tu vas... t'es tu dit, pour bien respecter la strat, je vais faire une marche spectrale. Alors que finalement, l'AMS, pour moi qui est un CD, mais Omega broken sur, euh, pour ouais, le DK, très très fort. clairement, tu skips presque toutes les mécaniques du raid. En fait, c'est un, vraiment un, une bonne intention de ta part. Hein. Tu, tu cherches c ça, c'est très bonne intention. C'est ouais. vraiment bien. Mais il ouais, y a plusieurs trucs, c'est un, essaye de, dans la mesure du possible, toujours de ne pas les respecter, genre ton RL il dit quelque chose, c'est vrai, mais cherche quand même à faire en sorte que ça pose pas de problème et que t'arrives à gratter du temps sur le boss. Et deuxième truc, c'est effectivement si tu te déplaces, tu peux quand même réussir à refresh des trucs, mettre des voiles mortelles tu vois, il y a quand même des solutions, même si tu veux vraiment te déplacer pour continuer et avoir des trous, c'est vraiment le truc que je cherche à esquiver quoi. C'est ça. Surtout, euh, lors du, con euh, du du Consume, ce que tu peux faire lorsque tu euh, vas... Euh, lorsque tu vas... Alors, donc le Consume, il doit être là. Ouais, il est à 90, ouais. lorsque, tu, euh, lorsque tu vas faire le Consume, tu veux euh, vraiment optimiser ton DPS. Donc, lors du Consume, tu vas chercher à être euh, dans les euh, 100% de ta puissance runique pour pouvoir proc des voiles mortels à distance. Mm -hmm. Garder un active et, euh, et garder des dégâts. Parce que dis-toi pendant le consume, bon bah tu t'as ta goule qui, qui, va, qui va continuer de taper. Mais c'est tout. T as ton dot peut-être qui va y être. Mais ici, bah clairement, étant donné que on est sur un boss poteau, ton dot n'est pas refresh pendant le consume. Parce que tu ne peux pas le faire proc avec ton chancre. Et là, si je regarde, ton chancre, il est. Donc là, il y a encore une autre erreur qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. Mmh mais euh, ton champ, que tu ne l'as pas mis, donc potentiellement, bah, tu n'as aucun dot. Ouais, tu n'as eu plus euh, de dot je pense à ce moment-là, hein, si on un voilà. l'intro à ce moment-là. Et ouais, comme il dit, du coup en DK, tu peux te mettre à 100 de paire, et ça, c'est vraiment pratique. Euh. Si tu te mets full pour pouvoir faire des, des vols mortels, voire même euh, sur certains boss, alors ce n'est pas le cas d'Hungering, mais il euh, y a des boss où tu peux même jouer le fait que euh, tu fais tes frappes à distance, hein, et ça marche aussi, hein, c'est vraiment fort, ça aussi, en DK. D'avoir cette possibilité aussi, ouais. au niveau des talents, tu sais. Ouais, c'est ça. Et euh, donc, et juste pour revenir très rapidement sur, euh, sur, euh, sur l'AMS, lorsque tu vas devoir poser ta boule, tu vas pouvoir AMS. Le, le timing de l'AMS est de 1 minute, donc sur, la deuxième, euh, sur le deuxième proc de boule, potentiellement tu ne vas pas pouvoir le soak. Étant donné que sur Hungering, tu n'as pas de mécanique à gérer, tu peux, tu peux utiliser ta robustesse ou alors ton change-liche pour soak une, une des boules en héroïque. Mmh. donc potentiellement tu, peux, tu vas pouvoir tout le temps rester au cac du boss sauf durant les consumes où là tu veux proc un maximum de puissance runique et bien sûr dépenser un maximum de runes avant ça et pour balancer des voiles mortelles et récupérer, euh, récupérer tes runes sur des proc de, de runique euh, corruption ouais ouais carrément, carrément il y avait un autre truc que t'as vu sur le, sur le reburst c'est ça, sur le reburst. Alors, je, je, le, je le vois assez fréquemment d'ailleurs. Et euh, c'est peut-être intéressant de, de passer sur. Euh, pas sur la timeline parce que. On va pas le voir euh, directement, mais plutôt sur les dégâts donne. Alors. Si tu veux, lorsque tu as un DK, et ça se voit en fait euh, sur, euh, sur le graphique, lorsque tu joues DK, il faut que tu euh, places tes CD vraiment pixels sur les autres CD de burst. C'est-à-dire que ta tra sombre transformation doit être synchronisée, en fait, si tu veux, avec ton apocalypse et ton chancre. Si on regarde ici, à l'open, tu vas faire ton apocalypse, ton chancre, ta sombre mmh. transformation. Donc là, tu es au à ton maximum de DPS euh, possible. Mmh. Euh, si on regarde à 45 secondes, tu as une sombre transformation, un chancre impie, mais ton apocalypse est faite vraiment trop tard. Parce que si tu vas faire proc en fait ton apocalypse, ton apocalypse tu vas, tu vas venir faire pop des ghouls, tes ghouls vont pouvoir taper ta cible, mais euh, regarde si tu tapes là, bah tes goules vont profiter du champ crampi, donc de l'apport des 12% de dégâts supplémentaires sur ta cible, ils vont profiter que, que à moitié finalement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important toutes les minutes de synchroniser ces CD. Quitte à les attendre un petit peu, c'est pas grave, le gain de DPS sera toujours meilleur que de les mettre un petit peu à l'arrache, comme on peut le voir ici. Claquer une Apocalypse toute seule pour ne pas bénéficier de tes dégâts, de, de l'apport des dégâts de ta son de transformation, et en plus de ton chancre, c'est vraiment la chose qui n'est pas à faire. Surtout qu'ici, si je regarde bien, tu as perdu bah, un cast d'Apocalypse. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le mettre au pool à une minute, à deux minutes, à 3 minutes, puis à 4 minutes. Donc, déjà là, il y a un décalage au niveau des CD. Ouais, ouais c'est vrai, vrai d'ailleurs sur beaucoup de classes. Hein. C'est pas que sur le deck un pied, mais généralement sur le tu, tu alignes voilà. tes CD. Ouais. Tu alignes tes CD, tu les claques pas euh, n'importe comment. Parce que euh, aligner ces CD, bah, tu le vois directement avec le chancre. Ça stack 4 fois, et en plus, bah, 3 fois, 4 fois 3%, 12% de dégâts sur tes ghouls. Donc voilà, chancre impie, tu ne le fais jamais si tu, peux, si, si tu ne peux pas propre ton Apocalypse. Mmh, mmh, mmh. Et, de règle, en, et en règle assez générale, si tu veux, tu as 45 secondes sur le chancre, tu as 1 minute sur le, sur le pacte impie, donc euh, ta sombre transformation, et euh, tu as 1,3 minute euh, 1, minutes sur, le, sur, sur ton Apocalypse, sur la mêlée des données. Donc euh, clairement, celui qui va venir cadencer TCD, c'est ta sonde transformation d'une minute. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu as la réduction euh, de l'armée des damnés sur les procs de voile mortel. Sur, euh, sur si tu jouais Meni avec le, le, le, le, le, le lien d'âme. Avec tes conduits, pardon. Et, euh, et donc clairement voilà. Celui qui cadence, c'est la sonde transformation. Si tu vois que tu es décalé de 5 secondes, c'est pas grave, tu vas attendre tes 5 secondes et après balancer ton burst. Ouais, carrément. Vraiment, vraiment bien tout mettre ensemble. Voilà. Yes, bah, on passe à... Franchement, enfin, du coup, pour voir un petit peu comment il s'est up et tout. Ou ouais, alors trucs, tu voulais voir là sur la face d'exec aussi, les faucheurs d'âme Ouais, justement, voilà, j'ai remarqué quelque chose sur la face d'exec. Donc regarde, il a fait... Il a balancé 10 faucheurs d'âme. Je peux te couler un petit peu, parce qu'il y a ma caméra qui... Euh... Ouais. ouais. ouais okay. Donc le... il a fait 10 faucheurs d'âme. Donc le faucheur d'âme, c'est... ce que je trouvais bizarre aussi, en vrai, ça. Voilà. Donc, clairement, étant donné qu'il y a eu une B.L. au pool, 10 faucheurs sure c'est clairement insuffisant. Je pense qu'il lui en manque le double. Ici, il lui en manque le double, et on pourra le vérifier avec analyseur juste après. Il lui en manque le double. Et ce que je vois, c'est qu'il y en a 8 qui ont proc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que soit, il en a proc. Enfin, en fait, c'est pas soit, c'est qu'il en a proc une à la toute fin trop du fight. Une, ouais, une trop tôt et une trop tard. Ouais. Une trop tard. Enfin, une à la fin du fight, c'est ce qu'il faut pas faire, et une trop tôt. Mm. Donc, clairement... Ton faucheur d'âme, si tu veux bien optimiser ton DPS, tu vas essayer de le faire proc. En fait, tu vas regarder la vie du boss, tu regardes, il perd combien de, de pourcents en, en combien de secondes, tu vois. Le faucheur d'âme, il proc en 5 secondes, donc si tu estimes que euh, à 36% du boss, tu peux claquer ton faucheur d'âme parce que le DPS, voilà, ça, ça passe et qu'il va proc à 35%, tu le claques. Là, à mon avis, tu as dû le faire trop tôt. Et on va regarder vite sur la timeline. Ce faucheur, le dernier Faucheur d'âme qu'il a fait, il a dû le faire à une seconde avant la fin du boss. Et c'est ce qui à... est vraiment mmh. très problématique, étant donné que Faucheur d'âme, ça te coûte une rune, ça tape du 1000 et pour une rune, tu peux faire proc, c'est pas grave, en fin de fight, tu peux faire proc un fléau qui va taper bien plus que du 1000, ah, tu vois. Ah, Il tape en moyenne du 1800, alors que le d'âme va taper un 1000 C'est une micro optime mais, ouais, mais c'est des tout mécaniques des à avoir, quoi, tu vois. Ouais, Exactement. Tu peux vérifier juste en replay à quel moment le boss passe en dessous de, de ce pourcentage, en face d'exec, en face de Faucherdam Ouais. Alors, ça doit Je être sur le le boss, là. Là. Il est là, donc 31%. 31... 35, 36 et il a déjà proc si je me trompe pas il a déjà proc un voire deux faucheurs d'âme juste avant ah, de toute façon ça on va regarder euh, euh, notre le timer là on est à combien là sur le timer On est on sur le 230. Ouais au ouais, pire oui effectivement si tu le sélectionnes on va on va vite voir aussi. T'as sélectionné Thor ici Ouais j'ai les dégâts de tort donc euh, mmh. Clairement il a dû mettre déjà deux faucheurs d'âme en fait. Alors je euh, sais ah pas oui, s'il va euh... mal les faire. Ouais, alors attends. Ouais, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Chose, ouais. Donc clairement là, enfin, je vois ouais. déjà 2K5 deux, deux de dégâts sur faucheur Dame. Donc euh, potentiellement, il a dû essayer d'en pré shot 2. Et si tu le sélectionnes en bas à droite, là, euh, en bas à droite, Thor Ouais, tac. Et que tu laisses le fight se dérouler, on va voir les cas ce qu'il fait dans quel ordre. Genre là, on voit qu'il fait les darks, transfo, nanana. Transfo, il a mis son faucheur d'âme. Le boss était déjà passé à, à 34%. Donc là, tu vois, il a proc le premier faucheur d'âme. Donc à, au bout de 5 secondes, tu vas avoir de nouveaux ouais, dégâts ouais. sur l'exec. Donc là, potentiellement, faut que tu fasses attention. Donc voilà, regarde. Les, les dégâts de faucheur d'âme ont été proc. Il faut que tu fasses attention à ton faucheur d'âme. Quand tu vas venir mettre un faucheur d'âme, s'il ne pop pas, c'est une perte de DPS. Uh -uh. Clairement, hein, tu vas venir euh, parce qu'il coûte une heure une, ça ne tape pas fort s'il ne proc pas au bout de 5 secondes. Donc vraiment il faut que tu, euh, tu puisses bien pré-shot ton faux Dame. C'est une grosse puissance euh, du, euh, du DK en exec. Parce que Là, le DK fort, déjà ouais. qu'il est très fort, il ouais, possède une, une qui est vraiment execution. Ah ouais, ouais voilà. les Petradrius s'il les saute. Hein. C'est ça. Euh... Donc, euh, donc, voilà. donc voilà, tu fais bien attention de bien préchauffer ton faucheur d'âme et de ne pas en mettre euh, à une seconde du fight, enfin à une seconde de la fin de fight. Il reste, tu mets en cooldown hein, évidemment, dès qu'il Exactement. Tu mets... Priorité au faucheur d'âme, si tu un, si un Wikora du style euh, affenard tu, euh, tu as le faucheur d'âme qui va, qui va pop et qui va te dire tiens, tu peux le mettre maintenant. Tu vois. Alors il va, te, il va te le proc à 35%, mais euh, si tu as l'habitude, bah, tu vas essayer de le proc un petit peu avant pour qu'il pop vraiment direct dès que, euh, dès que ça tombe. Carrément, carrément. Dès que ça tombe à 35. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire à peu près sur le fight. Oh, c'est déjà euh, pas mal, hein C'est déjà pas mal, hein vraiment, c'est déjà donc, pas mal. Il y, mal. y a, y a pas actions. mal de pistes d'amélioration que, que, euh, que tu peux récupérer. Yes. Bah, du coup, on va vite faire vite les setups sur Franche Point et après on va passer sur Denat. et yes. Alors on va prendre euh, le plus récent, le premier je pense. mai, c'est pas mal, hein 1er mai ouais. Ouais, ouais. Le 1er mai. Donc t'as fait 75% de parse, il level toujours assez faible, mais euh, mais c'est pas grave, on va regarder ce qui s'est passé. Donc déjà... Ah ouais, donc tu... là, en héroïque, du coup, j'imagine... Ah, et la BL est sur le premier pilote, hein, tu peux le voir. là. Donc voilà, BL premier pilard clairement. Ouais. Donc euh, clairement, il a dû mettre son armée des morts sur le premier pilard. Ouais, voilà. ce qui est normal. Hein. C'est normal. Ici, il n'y a rien à dire. T'as mis une Apocalypse au pool, une sur le premier pilard. Deuxième et troisième, donc c'est classique, il n'y a pas de souci. Ce qui me dérange, moi, c'est que je n'arrive pas à voir le légendaire de Sombre Transformation. <rire> fange point, c'est ce qui me dérange. Si tu veux, fange point, c'est des bursts toutes les minutes, donc au pool et après, toutes les minutes. Le, le légendaire de, de Sombre Transformation te donne un gain énorme de DPS en burst. C'est-à-dire, si tu Sombre Transformation, et ben là tu vas augmenter les dégâts de ta goule, ta vitesse d'attaque, la hâte de, de, de ton pet, enfin, c'est vraiment énorme C'est ce qu'il faut sur un fight du style fange-point, ou alors, euh, ou alors euh, quand t'as euh, des gros setups de burst genre... Euh, SLG en mythique, euh, Denatrius en héroïque, même, euh, même sur, euh, tu pourrais même le faire sur, euh, sur euh, Inerva mythique, enfin bref voilà. C'est euh, clairement lorsque tu as des, des gros setups de burst toutes les minutes il te faut le légendaire de son de transformation. Carrément. N'hésite euh, pas à dire en commentaire si tu la craftes ou pas, mais vu que j'ai vu que tes logs ils datent de pas mal, que tu as pu faire 12, 13, 14 kills, j'imagine que tu as eu le temps de faire d'autres légendaires. Donc hésite vraiment pas à switch, ouais effectivement tes légendaires suivant les fights. Hein. Principalement en DK à l'heure actuelle il y en a deux. Effectivement t'as switch sur le Mortel, celui sur la somme transfo qui sont les deux les plus joués. Mais hésite vraiment pas à craft différentes variantes, même, même Rang 2. Ou en 3, ça, ça, va largement, ça va largement faire les dégâts hein, vu que tu l'effet du légendaire. C'est ça, c'est ça. Donc euh, voilà, en D4, c'est ça. T'as que 2 légendaires à craft, il faut le faire. Parce que euh, ça t'aide pour le plus la sonde transformation. Tu peux l'utiliser en Mythique+. plus. Et, euh, et puis de, comme des fights, euh, style fonge point, Denatrius, c'est euh, vraiment très très très big. Alors maintenant euh... ce qu'on peut voir.. Alors, je sais pas... Alors, ce qui m'étonne, c'est que sur le premier pilier, il y a une BL et il est pas monté à plus de euh, DPS que ça. Dans Donc, Vas-y, vérifier du... euh, vérifie l'ordre des castes à une minute, là Ouais, je vais regarder un petit peu l'ordre des... Tu a un autre qui me questionnait, tu peux regarder vite fait au niveau de son groupe Il euh, y a un prêtre ou pas dans son groupe Il y, y a un prêtre, mais... Euh... Y un prêtre, est... Genre, il y a est un prêtre, ah, un Ah, c'est un SP. C'est un SP. Ouais, Il, a vu si un SP. Sacré, Il a pas de prêtre d'ici ou sacré. Il n'a pas de prêtre d'ici. C'est ça. Alors, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, mais aussi un très bon moyen d'avoir un, un gros gain de DPS lors, euh, lorsque tu, tu vas taper un boss, c'est l'API. Parce qu'actuellement, j'estime que euh, le DK sur un boss poteau, c'est le top 2 du, mmh. de celui qui doit recevoir l'API. Si mmh. L'API va venir te booster euh, ton armée des morts, ton apocalypse. Euh, tes dégâts personnels hein, tu vas pouvoir mettre plus de plus de cd et donc clairement l'API c'est ce, euh, ce qui va pousser ton armée mais à être à son top des dégâts tu vois carrément vas-y on se met à une minute pour voir euh, le setup là alors à une minute hop là d'accord donc là il a la alors... frappe okay. ah, ouais, ça c'est pendant donc... la charge j'imagine avant Ouais, donc... Le petit trou. Ok. Donc là, c'est pour ça que... Euh... Alors là, je vais, je, je, vais te, je vais te montrer le pourquoi je n'aime pas forcément utiliser euh, le, le lien d'âme euh, de, de Forgeos. Là. Parce que, potentiellement, si tu gères mal ton cycle, et c'est ce qui est bizarre, en fait, euh, sachant que tu as le légendaire Wall Mortel, tu as fait proc ton Apocalypse après la charge. Mm. Potentiellement, après, ouais, après, après le pilar en fait, potentiellement ce que tu veux c'est d'avoir précast ton armée des morts, d'avoir précast ton apocalypse, de telle sorte à ce que tes, dé... tes ghouls fassent des dégâts lorsque le lorsque Fonge-Point a... a effectué sa charge en fait. Ouais. C'est euh, vraiment euh, le dégât impi, si on regarde, c'est 40% du DPS sur les ghouls. Donc si tes ghouls ne tapent pas sur la charge, enfin sur le pilar, tu perds du DPS, mais mm -hmm. donc, tu perds vraiment beaucoup de DPS. Et c'est ce, euh, euh, euh, ce qui est important de faire. Donc classique, chancre, transombre transformation, trinket et nécro. Donc l'ordre est respecté. Ce qui est important de faire, c'est toujours bah, de mettre son armée juste avant, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est mm -hmm. clairement avant, ce qu'on veut. Parce que là, potentiellement, si la charge est effectuée lorsque tu as mis euh, ton, euh, ton membre abominable, tu vas perdre ces petits DPS, enfin ces maigres deux secondes de DPS, oui. mais qui sont euh, qui sont clairement importants parce que ton plus gros CD c'est ton armée, donc clairement ce que tu veux, c'est 100% de dégâts sur l'armée. Il n'y a pas de je perds 2-3 secondes, bah non. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais Je la précaste et là ton apocalypse du coup, enfin. Je sais pas si c'est une histoire que tu l'avais claqué déjà dès le début, ou si tu avais pas setup euh, du coup pour pouvoir la claquer au niveau des blessures, mais faudra vraiment qu'elle parte direct, ouais. Ça, c'est ça, ça qui coûte beaucoup de DPS à cet endroit. Ouais. Elle avait déjà été utilisée, Alors, ouais, c'est pour ça. Ouais. Elle a été utilisée au début, et le pourquoi elle a été mal utilisée, c'est que là tu vas perdre 6 secondes de.. de tu vas perdre 6 secondes d -time sur l'apocalypse. Le, sur le, sur c'est-à-dire que sur Franche-Point, lorsque tu vas, tu vas faire ton pool, donc avancer de la mort, double frappe, puis apocalypse, et là tu fais chancre et son transformation. Tu veux claquer ton apocalypse le plus rapidement possible mm -hmm. parce que la charge n'est pas vraiment à. Une ah, elle minute. est un peu avant, vois, une minute elle est peu avant une minute. Elle est juste avant une minute. Donc euh, ce que tu veux, bah, c'est récupérer vite ton apocalypse, la pré cast et euh, de telle sorte à ce que tes -tap sur tapent le, sur le pire. Carrément, oui. Donc voilà, okay. ça c'est euh, spécial à fond je crois, c'est un open qui, euh, qui est particulier, et, euh, et voilà. On passe à Dénatrice, du coup Yes, on va passer à notes. Parce que Dénat, Alors... tu vas pouvoir voir, il y a, y a pas mal de trucs au niveau setup, niveau opti, enfin euh, il y a, y a beaucoup beaucoup de diffs qui vont faire que tu vas pouvoir faire du 99+, enfin 95+, plus en des quimpies, ou est-ce que tu vas faire du bleu ou du violet dessus. Donc là on a des kills le 7 avril et le 30 mars, donc le 7 avril, ouais c'est pas mal. Donc là, on a un kill sur le 7 avril. Alors clairement, en tant que d Déquipi... qu oh, Ouais, excuse-moi. Okay. Ouais, en, en tant que un piste, ce que tu veux, toi, c'est vraiment être au top du, au top du classement. Hmm. Tu vois Ta classe est faite pour ce fight. Parce que tu as une P1 qui est énorme. Ouais, même la P3. Hein, même... même la P3. <rire> en, en fait, tu... en, en héros, tu vas... Hmm. En fait, la P1, tu vas, tu vas faire du multi cleave énormément de target. Sur la P2, tu vas taper sur 4 target. Sur la, P1, sur la P3, tu as le retour de la BL de l'armée des morts. Donc là, clairement, c'est comme si tu balançais un open sous BL. Donc vraiment d'énormes dégâts. Et euh, c'est ce que je ne remarque pas, en fait, ici. Donc je vais te donner plusieurs pistes d'amélioration. Si, euh, si tu veux comparer un petit peu euh, ce que tu fais et ce que je fais, si je prends... Un fight en héros sur Denatrius, tu vas voir directement, les dégâts sont vraiment pas les mêmes. Donc je vais prendre celui que j'ai fait hier, hein, ça peut être assez sympa. Je vais prendre celui-là. Donc voilà, je... déjà je commence avec un open à 40k DPS. Donc j'atteins un pic qui est vraiment énorme. Si je regarde sur, euh, sur, sur ce que tu fais, tu n'as pas, pas ce pic-là. Donc clairement, ce que tu veux, toi, ton open c'est claquer ton armée des morts et faire un excellent setup pour mettre un maximum d'épidémies. Si on regarde le nombre de hits d'épidémies, il est clairement insuffisant. Si tu veux, ta caste en tout 6 épidémies dans le fight, euh, c'est euh, honteux. <rire> c'est pas... C'est pas honteux, mais c'est pas, pas correct en fait. Il te faut un maximum de proc épidémie sur la P1. Tu peux même en mettre en P2 lorsque, euh, lorsque c'est bien setup. Donc en comparaison, si tu veux, le nombre d'épidémies ici en hit, j'en ai, ai cast 16. J'ai fait 700 hits. C'est euh, pas mal, mais clairement, voilà, P1, c'est full épidémie. Fais voir ta timeline du coup sur une open speak de Deatrius euh, sur qu'est-ce que tu le... qu peux faire Ouais. Dans les alors, castes, par exemple. Ouais. alors, sur les castes... Mmh. Donc, sur une open classique de Denat, je vais balancer une armée au poules. Mmh. Je vais venir charger ma puissance runique le plus vite possible. Donc, en faisant une double frappe turulente. Et ensuite, je vais claquer mon apocalypse. Alors, je vais claquer mon apocalypse ici, c'est tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir mes ghouls qui tapent très rapidement et que l'uptime de l'apocalypse est de... Euh... C'est-à-dire que lorsque je vais jouer avec... Euh... lorsque je ne prends pas Emeni, j'ai envie de claquer mon apocalypse très vite pour la récupérer très vite. Okay mm -hmm. Donc voilà. Lorsqu'il Lorsqu va aller a... Lorsqu va avoir le pop dad, je claque mon champ crimpier, ma son de transformation, et comme tu peux voir juste après, normalement... Ici, là, je vais reclaquer une frappe purulente pour éviter un overcap de, euh, de, de mes runes, et pour aussi caper ma puissance runique à 100%. C'est pas grave si je si overcap ma puissance runique à 100% à ce moment-là, étant donné que là, on veut une triple épidémie, et si t'as de la chance, bah, une quatrième sur un proc, euh, sur un proc de, de ton épidémie ou ton vol mortel, tu vois. Mm -mm. Donc voilà, ouais, c'est ouais, ça qui va faire vraiment les dégâts. Ça va être ton épidémique que tu vas pouvoir spammer. T'as déjà ta membrane qui est en train de taper. T'as claqué tes trinkets, ton racial. Là, en plus, t'as mis une pote, une, une pote à l'open. Donc en voilà. plus, t'as un bonus. Ta euh... pote à l'open. Voilà, mmh. c'est ça. Ce qu'il faut hein, vraiment, c'est que euh, sur un fight comme euh, sur des nats, tu vas euh, chercher à avoir 100% de ta puissance runique avant le pop des Z. C'est très important parce que tu veux faire proc un maximum d'épidémies sur les aides. Je te rappelle, l'épidémie, ça va proc des dégâts sur ta cible, mais aussi ça va cliff sur les trois cibles aux alentours. Donc clairement, une épidémie, l'average cast en mythique, tu peux te le donner, c'est 24 000 de dégâts. Tu appuies sur épidémie, tu vas prendre 24 000 de dégâts. Mmh, mmh, c'est sympa, hein mmh. Voilà. Alors ça, c'est. en <rire> en, en mythique c'est ça, en héroïque bon j'ai plus en tête mais euh, clairement voilà le cycle c'est 100% de, de puissance runique, spam épidémie et derrière je viens recharger mon, ma puissance runique donc ouais. je claque mes griffes euh, mes griffes sur le fight alors je vais regarder vite fait si tu as pris ce talent donc tu as pris le talent des, des griffes c'est ce qui est très important sur, ouais. euh, sur, euh, sur euh, des natrius donc il faut le talent des griffes et euh, il faut un autre talent. Je crois que tu ne l'avais pas sur le moment. Alors je sais pas si c'est. Dans ce maire de... à gauche. Dans sommaire. Voilà, là, Donc là, voilà, tu n'as pas le talent phare sur Denatrius. C'est euh, le talent sur euh, l'AMS. Si tu veux, lorsque je vais regarder euh, ta timeline et tes casts, je ne sais pas si. Voilà, tu n'utilises jamais ta carapace anti-magie. La, carapa... La carapace anti-magie, c'est celle qui va te permettre de caper ta puissance runique à 100% sur Denatrius. C'est lors du Blood Price, lorsque Le... mmh. Denatrius va ouais, te ouais. monter dans les airs et t'étrangler, tu dois avoir pré ta... ta carapace anti-magie à peu près 5 à, 6... 5 à 6 secondes avant que tu, tu sois bump. Parce que lors du bump... Parce que si tu veux... Tu vas la récupérer, mais pixel perfect sur ah, le prochain bump, ouais, etc. Tu vois mm. Donc, tu es obligé de la mettre 5 secondes avant. Mm. Et euh, parce que tu n'as pas de, de puissance runique à ce moment-là, donc euh, ce que tu veux faire, toi, c'est d'être capé à 100 sur la puissance runique. C'est de pouvoir mitiger les dégâts, et des ton raid. Mm. Et donc, clairement, si tu es bump et que tu es sous, sous carapace, en mythique, tu ne prends aucun dégât. Donc, c'est très très fort. Donc, en héroïque, c'est pareil. Tu vas prendre aucun dégât. Ouais donc, et autre truc du coup il me semble qu'il y a la légendaire tu, tu joues le voile mortel ici aussi il me semble... Enfin euh, euh, Thor, Thor il joue le voile mortel il me semble. Thor joue le voile mortel et euh, toi ce que tu veux c'est... C'est euh, la, hein, la sombre transformation c'est vraiment, euh, vraiment très très fort tu vois là il ne joue pas avec euh, donc euh, clairement c'est... Je vais revenir sur, sur la mienne. Que toi, tu veux, c'est vraiment ta sombre transformation parce que regarde, ici tu as un pool énorme. Lorsque tu vas sombre transformation sur le, sur le troisième pop d'ad, tu auras un pool. Enfin, tu, tu vas avoir aussi d'énormes dégâts. Hein, un pic à 20k, c'est pas tout le monde qui va faire ça sur des ads, tu vois. Faire un, bon un, un pool à 40k suivi de, de, de 10k et 20k derrière, c'est de très très gros pics, tu vois. Donc, clairement, c'est ce que tu veux. Arrivé P2 aussi, tu vas claquer une sombre transformation, tu vas pouvoir faire un, un, un cliff sur, sur les ZAD, sur Denat et sur les Mornia. Donc, clairement, la sombre transformation, c'est le légendaire que tu veux sur Denatrius. Et c'est ce que tu n'as pas, euh, c'est ce que tu n'as pas sur le file, Donc, là aussi, tu vas perdre beaucoup, beaucoup de DPS. Mais clairement, le plus gros, la plus grosse perte de DPS, c'est ton épidémie. C'est-à-dire que si tu castes 6, c'est pas assez. Si je regarde ici, je peux te donner un, un ordre de grand, enfin, je peux te donner, euh, en, si tu veux, ici tu dois en cast 3, 3, 3, voire 4 sur des procs. Donc en moyenne, tu dois en faire entre euh, 12 et 16 casts d'épidémie. Euh, ok. C'est-à-dire que quand tu as 100% de puissance unique, tu vas pouvoir les dépenser. Donc euh, ton épidémie en coûte 30, donc t'en dépenses 3 sur les ZAD. Si t'es chanceux, tu vas pouvoir dépenser 4 épidémies sur d'un proc, voire 5. Ça m'est déjà arrivé. Donc euh, voilà. Là, t'as clairement pas assez de, de Cast épidémie. Il t'en manque, euh, manque le double, en fait. Clairement, il t'en manque le double, voire euh, voire le triple, si t'as de très très gros proc. Ok, ok, ok. Voilà bon du coup, hein, je pense que tu as beaucoup de pistes euh, d'amélioration. Donc ce que je te propose, Thor, c'est un petit peu l'habituel sur ce format, c'est genre vers juin, tu prends ça, tu prends le temps de tester un petit peu tout ça, tu mets tout ça en place. Donc surtout, on hein, craft bien cette, cette autre légendaire, hein, je vais juste, celle sur le vol mortel, elle est bien, mais, mais voilà, il y en a d'autres qui peuvent être bien, surtout dans les situations où tu as plus de cibles. Donc tu prends un petit peu le temps, tu essaies de mettre en place tous ces petits conseils-là, tu reviens vers moi en juin et tu montes tes nouveaux logs et du coup on partage ça et tout et ça me fera grave plaisir de voir si tu as réussi à progresser. Et du coup, merci beaucoup, Yannarine, pour tous les retours. Je pense que là, on a, on a déjà noté euh, beaucoup, beaucoup d'axes. Hein. Entre autres, il euh, y a les faucheurs d'âme, il y a les déplacements, il y a l'opti, il y a euh, bah, le pool, la façon de setup sur Franche-Point, sur Denatrius, il y a les talents, la légendaire. Je pense qu'il y a pas mal de petites pistes d'amélioration. Donc, ça fait grave plaisir. Merci soucis. beaucoup, mec. Voilà, il bah, n'y a pas de souci. Voilà, bah, tu as, as pas mal de pistes d'amélioration et, euh, et surtout, euh, ton AMS. Hein, tu l'oublies pas, c'est... C'est celle qui t'augmente les DPS, et c'est ce qui te fait skip, et c'est ce qui t'augmentera vraiment, euh, c'est vraiment très très huge. Enfin, donc tu t'appliques tous ces conseils, et tu reviens vers un axe, normalement tu tu devrais pas avoir de mal à faire de de bonnes logs, à faire de très très bons fights, et tu vas voir, tu vas prendre énormément de plaisir à jouer ta classe, à voir que tu peux être dans les, dans les tops euh, assez facilement quoi. Surtout que c'est vraiment très très fort sur ce palier euh, Décalampi, donc continue à profiter un petit peu, t'entraîner dessus et, et tu nous dis tout ça à toi. Et du coup ça sera tout pour cette vidéo qui traite évidemment du Décalampi. Donc cette fois-ci on n'avait pas de vlog en mythique, mais honnêtement je trouvais ça déjà intéressant, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut voir en héroïque. Donc n'hésite pas à dire si t'as kiffé, si t'aimes la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi. Prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite.